L'histoire de Sacha et Dani qui partagent un appartement à Paris et de leur voisins Nico et Sam qui vient d'Amérique. Sacha mérite des vacances, Sam mérite des vacances ainsi qu'Annie mais est-ce que Nico mérite aussi des vacances hmm. Attention, ne bouge pas, ça commence Qui voudrais-tu une aventure de vacances A. Jennifer Lopez. Hmm. B. Emmanuel Béard. C. Killy Minogue. Hmm. Mais difficile de choisir. Allez, hop, toutes les trois. <rire> en vacances, qu'est-ce que tu aimes le mieux chez une fille A. Son bronzage. Ouais. B. Son bikini. Oh <rire> oui. C. Son. À repasser! <rire> hein? En vacances, où rencontres-tu les filles? A. À la plage. B. Au bar. C. Sur les pistes de ski. <rire> à la plage. Je rencontre beaucoup de filles super mignonnes à la plage. Oh. J'ai besoin de vacances. Nous avons tous besoin de vacances! Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, moi aussi. Je suis hyper crevé. Oh. Hi there, chers amis. Chouchou! Vacances et tout le monde est à l'aéroport. On va en Florida, waouh! En Thaïlande, ou oh. en Égypte, ou oh. et en Belgique. Belgique. Euh, qui veut partir en vacances en Belgique? <rires> On voyage en avion, en train et en voiture. Well, <laughs> perhaps pas en, en voiture. <laughs> Je suis Sam Scott, pour Oh, oh. oh. oh. oh. oh mon Dieu, ça oh. va être folle. Une nouvelle mode, peut-être. Est-ce qu'il peut venir pour une interview jeudi? Non. Et vendredi? Non. Oh, ne quittez pas. Oui, allô? Elle veut 22 dressings. 4 pour Lourdes et ses nounous? Bah, nous n'en avons que deux, hein? Allô? Allô? Mais ne soyez pas comme ça, hein? Donc, qui veut Madonna de toute façon? Ah. Oui, vous êtes toujours là? cam vient. Oui, la princesse de Monaco aussi. Non, Madonna ne vient pas. Oui, Barbara, là Oui, oui, je le ferai. Je le ferai. Oui, promis. Ah! Je ne suis pas ton esclave. Oh, oh ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai vraiment besoin, ce sont des vacances. J'ai vu ton reportage sur les vacances, chouchou. Yeah, that's right. J'ai passé toute la journée à regarder les gens partir en vacances. Oh, ça ne peut pas continuer comme ça. Barbara est un tyran. Elle m'a fait travailler, travailler, travailler … Et pourquoi est-ce que tu ne quittes pas ton boulot alors? Hein? Hein? Hein? Exactly. Comment quitter mon boulot? J'adore mon boulot! Les femmes! Ce dont tu as besoin, ce dont nous avons tous besoin, ce sont des... Vacances! Oh, des vacances! Super idée! <rire> euh, où? Oh, si j'avais le choix, j'irais à l'Île Maurice. Las Vegas! Bora Bora! Et pourquoi pas? L'Angleterre. L'Angleterre? Ah, J'allais souvent avec mes parents à Londres. On allait faire du shopping à Harrods ou prendre le thé à Buckingham Palace. Pauvre petit chou! Londres! Et tu parles anglais. Tu pourrais être notre guide. Bon, bon, bon. C'est une bonne idée. On pourrait faire du shopping. Et j'adore la famille royale. Oh, le prince William est hyper mignon. Et la reine doit être très gentille. Elle adore ses chiens et ses chevaux. Et les filles, les petites anglaises, j'en <rire> rêve. <rire> Eh hey Sam, mm. tu pourras me traduire quelques petites phrases pour les filles Eh, hey, I mean, uh, je vais essayer, right Et on pourra les mettre en pratique. <rires> yes Eh hey, Sam hein? Hein? Voilà ton passage. Non <rires> Et voilà le tien Nico. <rires> <rires> <rires> Guess what mom We're going on holiday to London. Where is London? In England, Mom. Yeah, that's right. Oh, je suis crevée. J'ai besoin de vacances. Nous avons tous besoin de vacances. Super idée! <laughs> Et où? Et devine quoi? Nous allons à Londres. Londres? C'est le moment de mettre en pratique quelques petites phrases pour les petites anglaises. Et hey Sam, mmh. tu pourras me traduire quelques petites phrases pour les filles Elles ne vont pas me résister. Mmh. Bon, Sam, je rencontre une petite anglaise. Mmh. Comment est-ce que tu dis Fabriquer au paradis mmh. C'est bien ce que je pensais. <laughs> OK, um, right, um, made in heaven, mm, just like I thought. Hello, made in heaven, mm, just like I thought. Great, great. Now here's a better one, right? Um, in French, um, tes yeux sont comme les étoiles, on les voit la nuit. Génial! Et, euh, et comment est-ce que tu l'as dit en ah, Um Your eyes are like stars. They come out at night. Your eyes are like stars. They come out at night. Great! J'adore! Tiens, celle-là marche toujours. Mm. Je lis dans tes pensées. Tu veux m'embrasser? Hein? Mm. Non, I don't. Mais non, pas toi! Imbécile! C'est pour draguer! Sam? Tu es là? Uh, yeah. Tu peux m'aider avec les valises? Yeah, yeah, bien sûr. Wow! <rire> tout ça Oui, tout ça, s'il te plaît, Sam. Par ici, s'il te plaît, je dois tout vérifier. Ah, ok, Sacha Bon, t'es divine, Sacha Mais qu'est-ce que tu emmènes 6 t-shirts, 3 jeans, 2 sweatshirts, 2 jupes, 2 chemises de nuit, 4 pantalons, 3 paires de chaussures de sport, 4 paires de bottes, 2 paires de chaussures de soirée, 3 brosses à dents, 2 trousses de toilette, 5 ceintures, 2 vestes, de la laque et une robe de soirée. Mais on n'y va que pour 3 jours. Mais on ne sait pas à quel événement on va être invité. Euh Ascot, Henley, Wimbledon, le Royal Ballet, la Garden Party de la Reine. Mais on sera jamais invité à tout ça. Quand Sacha fera son entrée dans Londres, on sera invité partout. Ils ne vont pas résister. À quoi ne pourront-ils pas résister Qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est un kilt Un kilt Ouais, il porte ça toute l'année en Angleterre. Non, euh, non, non, no, Nico. Pas en Angleterre. Il porte les kilt en Écosse. Oh, c'est la même chose. Non. No. <rire> si. Hein ah, À qui c'est tout ça C'est à Sacha. Ah, ah, tu vas prendre tout ça Oui, pourquoi Sacha, Sacha, Sacha. Tout ce dont tu as besoin pour voyager, c'est ton ticket. Ton passeport et ton argent. Ce doit être le taxi. Hey, let's go, let's go, let's go! Da-da-da-da-da-da! Les garçons, valise! Report Charles de Gaulle s'il vous plaît. Ce dont tu as besoin pour voyager, c'est ton ticket, ton, ton argent et ton passeport. <rire> ouais, ouais, ouais, très drôle. <rire> Yeah! Hyper-anglais! Hello! Uh, do you speak French? No. Uh, you are uh, … are you … drunk? Am I drunk? Uh, no, no, no, sorry, sorry. Uh, Sacha, elle croit que tu crois qu'elle est saoule. Oh. <rire> non, je veux dire, est-ce qu'on peut commander à boire? Laisse-moi faire. <laughs> Can uh, we have a drink, please? No. Elle dit non. Pourquoi? Uh, why not? There's no tables. Elle dit qu'il n'y a pas de table de libre. Et celle-là? No. Et celle-là? No. Uh, what about that one right there? It's reserved. Elle dit qu'elle a réservé. Pour quelle heure? <coughs> uh, when for? Five o'clock. Oh, Cinq heures et il est seulement trois heures. Th that's right. It's it's like three o'clock now. I have to set the table. Elle doit uh, préparer les table. Mais elle a deux heures pour le faire. I mean that's that's like two hours. Laisse tomber, Portons. But. If you deserve a table, you can come in. Qu'est-ce qu'elle dit? <laughs> si nous réservons une table, nous pouvons rester. Oh. Huh? Yeah. <clears throat> okay. OK. Um, can we book a table, please? Certainly. What time for? Let me think. Um, three o'clock? Let me see. Oh, yeah. let Donc, nous voilà en Angleterre, le pays de la famille royale et du très beau prince William. Oh, le prince William est hyper mignon. Je pense que j'ai pris assez de vêtements pour tous les événements à venir. Ascot, Henley, Wimbledon… Mom, hi, I, I just had to call you. I'm in this English tea room, uh, the Jubilee tea rooms. Are the waitresses polite? Kind of. What would you like to drink? Qu que vous a boire. Yeah. Yeah. Yeah. Um, un Coca, s'il vous plaît. Yeah, I'll have a Coke too, please. Et moi aussi. Aha! Ah à Londres, fait ce que les Londoniens font. I'll have a nice cup of tea, hmm, please. Which tea? Hein? Uh, quel sort de thé veux-tu? Uh, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'ils ont? Um, what kind of teas have you got? We've got Darjeeling, Kenyan-English breakfast ale, great lady great, lapsang, souchong, camomile, peppermint, jasmine, imperial, oolong, indian, green and yellow... ...tea. Un coca, s'il vous plaît. Anything to eat? Voulez-vous uh, manger? Kelkeshoes. Yeah. Um, what have you got? Si vous play. Egg and chips. Euh, uh, et frites. Sausage and chips. Uh, saucisse et frites. Fish and chips. Um, poisson et frites. Cheese and chips. Uh, Fromage et frites. Pie and chips. Um, Tourte et frites. And chicken and chips. chips. Chicken and croquet potatoes. <laughs> Or I have cake. gâteaux, hmm? gâteaux. Gatox. Gatox. Uh, Gatox uh, je crois qu'elle veut dire uh, gâteau. Gâteau, <laughs> oui. Oui, oui, oui. des gâteaux, s'il vous plaît. Du cake, please. Quel caractère. Est-ce que toutes les Anglaises sont comme ça Euh, oui. Et... Et les filles, les filles de Californie sont, sont des bombes. Oh, C'est pas possible Quoi Là-bas, dans le coin Ouais C'est lui Qui Mais tu sais bien, William William Shakespeare Mais non, pas William Shakespeare, le prince William Tu crois C'est pas possible C'est le Jubility Room La reine va venir ici tout le temps. C'est vrai, ça Je dois absolument lui parler. Euh, coiffure C'est bon. Rouge à lèvres C'est bon. Oh! C'est bon. J'y vais. Et où va Sacha? Oh, le prince William est assis là-bas. Non! Votre euh, majesté! That is definitely not Prince William. Ah, quelle cloche! sacha Sacha! Yeah. Huh. Les Anglais n'ont rien à voir avec les Français. Ils ne sont pas passionnés comme nous, ils ne sont pas romantiques, sophistiqués. <rire> La serveuse, tu trouves mignon, Nico? Eh, Vas-y, en anglais! C'est pas mon type. Aucune des Anglaises jusqu'à présent n'a été ton type, Nico. C'est qu'elles n'ont rien compris à mon charme français, Annie. Hey, Vas-y, reviens. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Euh, les étoiles, les étoiles. OK, je m'en souviens. <coughs> Mademoiselle? Your teeth are like stars. They can move at night. comme cet anglais. Gauche! Oh, oh, <rire> J'ai un rendez-vous! J'ai un rendez-vous avec lui. Quoi? Avec le prince William? Ne <rire> sois pas ridicule. Bien sûr que non, ce n'est pas le prince William. <rire> Je suis pas si bête, hein? Non, c'est Toby. Et ce soir, nous allons en boîte. Hey! Super! Et où est-ce qu'on va? Non, non, non, non, non, pas vous. Juste Toby et moi. Hey. Ouais. Mais Sacha, nous devons te chaperonner. Et on se fera tout petit. Oh, bon d'accord. Hey. En boîte avec toutes ces petites anglaises! <rire> oh. français. Eh? Mon petit chou! semaine prochaine dans Extra. La France et les USA s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde. Aïe, aïe, aïe, aïe. Nico reçoit un coup de fil. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et c'est vraiment pas une bonne journée pour Sacha. Hein? Ne rate pas le prochain épisode d'Extra